Salut, c'est Ross. J'espère que vous avez la forme. Moi, ça va, même si le cœur est lourd par la, la mort hein, d'Ivan Colonne. Et euh, je, donc, je présente toutes mes condoléances à la famille Colonne hein, pour cette mort euh, tragique par, euh, perpétrée par ce, cet islamiste radical hein, qui s'est passé donc à la prison. Euh, il l'a étranglé pendant plus de 8 minutes sans qu'absolument personne n'intervienne. Donc, je vais revenir sur euh, deux points. L'essentiel, c'est donc bon, euh, ce qui s'est passé donc, dans la prison, et ensuite la réaction euh, du gouvernement, et également les futures choses qui risquent de se passer en France de par euh, euh, <rire> la réaction justement du, du gouvernement. Alors, déjà, ce qui s'est passé en France, il faut le savoir, ce n'est pas euh, quelque chose d'anodin, ce n'est pas une petite rixe comme ça entre détenus qui peut arriver euh, très souvent dans beaucoup de. de, de de prison en France. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'était un détenu donc, euh, radicalisé euh, qui était parti, une personne qui était partie euh, de France, qui est d'origine camerounaise, parce que lui-même d'ailleurs se, se dit camerounais, il ne s'est jamais dit français, il ne s'est jamais senti français, il n'a jamais revendiqué qu'il était français, il est camerounais. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. <rire> euh, il est parti donc de France pour aller faire le djihad faire des attentats hein, ni plus ni moins Ils appellent ça le djihad ça fait beau ça fait romanesque mais c'est en réalité c'est perpétrer des attentats voilà hein, c'est aussi simple que ça ce n'est pas pour défendre une cause ou quoi que ce soit c'est simplement pour tuer des gens donc euh, ça, il n'y a, a rien de noble rien du tout je veux dire voilà c'est simplement pour tuer des gens hein. comme leur, euh, leur coran euh, le prône et le, et le met en avant hein, d'ailleurs même s'ils ont toujours voulu le taire, les musulmans, mais c'est exactement ce qui est marqué dans, dans, la, dans le Coran, c'est marqué textuellement qu'il faut tuer les non-musulmans les, non, les, non les mécréants. Donc alors, cette personne donc, a été arrêtée par l'armée américaine euh, euh, et a été euh, placée à Guantanamo. De Guantanamo, il a été ramené en France parce que, soi disant qu'il avait la nationalité française, et qui, également qu'il devait perpétrer des attentats sur la France. Donc cette personne est arrivée euh, dans une prison, je ne sais plus, je, vous, je peux vous dire exactement les, les prisons, donc je vous dirais une prison dans le nord, après ça a été au centre de la France, après il est arrivé dans le sud. Donc quand il était dans le nord, il a fait une tentative de suicide, qu'il a fait en sorte donc de le déplacer vers le centre de la France, et là, à ce moment-là, il, a, il, a, il était dans, un, dans le truc hospitalier de la prison, il a agressé deux membres du... Euh, du personnel hospitalier de la prison pour faire une tentative d'évasion. Il a été euh, remis, ensuite, il a été dégagé, il a été mis dans la, présence, dans la prison dans, dans le sud. Là, il, y avait, il y avait en colonne. Il a fait 13 tentatives, c'est même pas 13 tentatives, c'est 13 euh, actions, c'est qu'il a brûlé, incendié sa, sa, sa cellule 13 fois. Le type euh, est décrit comme une personne extrêmement dangereuse, euh, radicalisée, donc islamiste, euh, psychotique, avec des, un lourd passé psychiatrique, etc. Bon, je dire, donc. Et cette personne, cette personne a eu les honneurs d'être euh, nommée par la direction donc, euh, générale des prisons, parce qu'il faut que ça passe par la, la commission, quand c'est comme ça, euh, régionale donc, des prisons. Pour, euh, être personnel des tâches alors j'explique ce que c'est personnel des tâches, ça veut dire que dans la prison tu peux faire le ménage et avoir un accès total et complet donc à toute la prison et pouvoir te balader comme ça et avoir accès à toutes les cellules normalement ce qu'on donne ça à une personne comme ça c'est une personne qui c'est une c'est une distinction c'est une reconnaissance c'est quand tu t'es très bien tenu que tu as aucun problème que tu as que tu veux quelqu'un voilà de, qui s'est bien réinséré, comment dirais-je, tu, tu, tu as cette, cette gratification, ça te permet voilà, d'être un peu plus assoupli dans tes règles. Une personne donc, qui, qui a ce, ce CV, qui est un peu plus lourd, qui est une personne extrêmement violente, euh, euh, trouble et bizarre, euh, qui est vraiment a un danger public euh, sur pattes, le type <rire> reçoit, reçoit les, les honneurs et reçoit donc, une gratification de part... Donc, euh, le, la, la, la direction donc, euh, régionale de, donc, des prisons, et également qui a dû être signée par, par euh, le ministre donc, aussi de, de la justice. Hein, forcément, ça a dû passer sous son nez. Hein. Une chose comme ça. Hein. Parce que je veux dire, euh, là, c'est vraiment. Parce que c'est obligé de passer par, par ses mains. Vous allez me dire pourquoi Vous allez me dire, Mais non, c'est juste au niveau. Mais non, c'est obligé. Le TIF, c'est carrément. <rire> c'est un djihadiste. C'est un type extrêmement dangereux. C'est un terroriste. Donc, à un moment ou à un autre, ça a dû, ça a dû passer par sa direction. Et le type, et ce gars-là, reçoit ça. Bon, le jour, donc, là, ça, c'est pour la première chose. Le, maintenant, on va parler de l'agression en elle-même. Le jour de l'agression, donc, d'Yvan Cologne, je ne l'agression, c'est sa mort, hein, puis donc, carrément, il, il a attaqué lâchement par derrière, en plus. Le jour, euh, le jour même, euh, le système de caméra ne fonctionnait pas. C'est extrêmement bizarre, hein, vous allez me dire. C'est extrêmement bizarre, hein, pour le coup. Bon, enfin bon, on ne va pas... Après, vous allez me dire que je suis complotiste. Donc le type, le système de caméra ne fonctionnait pas. Euh, les gardiens étaient partis manger. Ils ont laissé cet homme seul euh, dans la salle de sport où était donc Yvan Cologne. Et il a permis de l'agresser par derrière comme un lâche parce que de toute façon c'est des gens qui ne savent faire que que, que en lâche. Hein. C'est comme les attentats, c'est des lâches. <rire> Je veux dire, c'est pas des gens qui attaquent avec une euh, qui attaquent par devant, c'est souvent des lâches avec leurs petites bombes, la camouflée. Voilà, c'est des gros lâches. Et pendant huit minutes puis longues minutes, et ensuite ils sont intervenus c'est quand même extrêmement bizarre je veux dire, pour le coup je dirais là à moins de d'avoir de, de la merde dans les yeux et d'être et, et vraiment débile à souhait c'est quand même extrêmement bizarre si vous, si vous remarquez bien la chose système de caméra qui fonctionne pas ce jour même les, les gardiens qui normalement doivent surveiller, ben, je veux dire, vous amenez quelqu'un pour aller faire le ménage dans la salle de sport, vous, vous le surveillez, hein. surtout à un type de, de cette envergure-là. Non, non, pas du tout. Personne, il n'y avait personne. Donc, ils étaient complètement livrés à eux-mêmes, seuls. C'était quand même extrêmement, extrêmement bizarre, extrêmement trouble pour la chose. Et donc, bon, forcément, après, donc, euh, il est arrivé ce qui est arrivé. Hein. Donc, alors, moi, je vous pose une question avant d'entamer de, de, de, sur le reste de la, de la vidéo, de la, du podcast. Une personne qui est radicalisée comme ça, qui, pour le coup, coûte de l'argent à l'État, parce qu'il faut bien le nourrir, il ne mange pas les murs, il hein faut bien le nourrir, le loger, le blanchir, tout ce que vous voulez, et qu'en plus, on a appris que cet homme-là, touchait à RSA, oh oui, il est payé. Non mais non, mais je vous dis, vous tombez des nues, mais là, vraiment, on est en pleine science-fiction. Le type touche un revenu, alors qu'on qu voyait qu'Emmanuel Macron, euh, pour, pour, ce, pour sa campagne euh, désastreuse, veut faire en sorte de, de, de euh, couper le RSA des, des, des gens et les obliger à faire des travaux d'intérêt généraux alors qu'ils sont déjà pris à la gorge, alors que ce genre d'individu touche le RSA en foutant rien toute la journée, c'est à mourir de rire. Bon, enfin, passons. On va repasser aussi sur ça. Comment ça c'est qu'un individu comme ça, qui n'est même pas français, je veux dire. Il ne se, se, se, se, se dit même pas français. <rire> il ne se considère même pas comme français. Comment ça se fait que cette personne-là n'est pas expulsée purement et simplement de France Quel est l'intérêt de garder un, un type de, de, de cette envergure Mis à part, pour faire quoi Pour avoir un emplâtre Pour avoir un tableau Pour dire, voilà, on manque quoi De femmes de ménage Ou d'hommes de ménage dans les prisons On a besoin de ce type C'est quoi l'intérêt Il coûte du fric. Il est extrêmement dangereux. Et il veut perpétrer des attentats en France. Quel est l'intérêt Même de le garder en prison. Qu'est-ce qu'on en a à fou de garder une merde comme ça en prison La preuve, ça, il, il tue d'autres personnes, même en prison. Alors qu'est-ce qu'on qu va en garder un type comme ça Quel est l'intérêt C'est ça que je veux savoir. Quel est l'intérêt de garder une personne comme ça C'est exactement ce que qu'Éric Zemmour dit dans, dans ses discours. Il dit qu'il y a énormément de djihadistes et d'hommes... De, de, de cette envergure en prison, il a, il, a, il a entièrement raison la preuve, les faits se sont avérés. On garde des personnes qui ont fait des, des crimes, d'accord, mais pas des terroristes, des choses comme ça. Là on garde carrément des terroristes, mais moi je pousse le bouchon encore plus loin, c'est que toute personne qui a la double nationalité, comme il dit Eric Zemmour, qui ont commis des actes euh, en France, ben, on les fait dégager. C'est comme si, par exemple, demain, vous me recevez chez vous. Vous me recevez chez vous. Hein. Vous me donnez à manger, vous me logez, vous m'habillez, vous tout ça. Bon. Et que là, <rire> deux, trois jours après, je commence à tout casser dans votre maison, je viole votre femme, j'agresse vos enfants et je vous tape. Et j'essaye de brûler votre maison. Vous me faites quoi ben, Vous me faites dégager de France. On est d'accord ben Là, c'est pareil. On va, on va garder ces gens-là pour faire quoi ça sert à quoi Quel est l'intérêt Quel est le but premier de garder des gens comme ça Ils sont dangereux, ils sont radicalisés, ils sont multirécidivistes, et en plus ils coûtent du fric à l'État. Quel est l'intérêt C'est ça le truc qu'il faut se poser la question. C'est quoi l'intérêt de, de garder de telles personnes comme ça Voilà. Bon, ça c'est la partie donc, euh, de ce qui s'est passé, et également de, de, de garder de tels individus. Maintenant, on va regarder la réaction donc, de l'État. Alors, l'État, avec sa sagesse coutumière, n'a absolument pas euh, réagi vis-à-vis -vis de, de ce qui s'est passé. Le, le, le ministre de la Justice, M. dupont moretti n'a absolument pas réagi, soi-disant prétextant bien évidemment qu'il a été euh, avocat d'Ivan Cologne à une certaine époque, et que maintenant il ne peut pas intervenir. Mais, si vous remarquez bien, par rapport au dysfonctionnement qui s'est passé en prison, il n'y a eu aucune démission, ni le, le, le directeur ou la directrice, je crois c'est une directrice, de la prison en question n'a été démis de ses fonctions. La direction région, euh, régionale de, des prisons, pff, rien du tout. Euh, aucun ministre n'a été tapé sur les doigt, enfin, il n'y a absolument rien du tout. La seule petite réaction, mais c'est un foutage de gueule à mourir de rire, c'est euh, Atal le porte-parole de, de ce despote d'Emmanuel Macron, qui dit « Oh, vous inquiétez pas, toute la lumière sera faite. Oui, » Une fois que le mec il est six pieds sous terre, oui, la lumière elle sera faite. Oui. Euh, ça fait des années, des années, ça fait plus de 30 ans bientôt que ça merde, et avec ce connard, ça fait, ça fait cinq ans que ça merde de plus en plus, encore pire, mais bon, on va faire toute la lumière maintenant. Ce qu'il y a maintenant, ce qui est le problème qu'il y a, c'est qu'Emmanuel Macron a mis le feu aux poudres. Là, il y a eu énormément de, de manifestations, très violente en Corse, qui vont continuer après l'enterrement d'Yvan Cologne, parce que là ils ne font que respecter ce que la famille avait dit, de respecter donc le, le deuil hein, forcément, mais ne vous inquiétez pas, ça va recommencer, on, on les connaît, je les connais personnellement ici. Euh, ils ne vont pas rester euh, avoir fait des manifestations quand il était euh, en, en vie, et maintenant qu'il est en mort, ils ne vont rien faire. Non, non, ça va repartir de plus belle. Ça va faire des grosses, grosses manifestations violentes, ça va refaire des attentats à Gogo. Et plus grave encore, c'est que ça va donner, et c'est en train de donner des idées, aux indépendantistes bretons, basques et ceux de Normandie. D'ailleurs, les, le, les indépendantistes bretons ont déjà fait un communiqué, ils ont dit qu'ils soutenaient les Corses, et les, donc les indépendantistes corses, c'est normal, ils sont frères. Hein. Je veux dire, il faut savoir une chose, c'est que toute l'année, ils, ils sont en communication et en, et en, en contact, ils, voilà, ils sont vraiment à 100% d'accord entre eux, ils s'apprécient énormément. Euh, ils ont dit ouvertement si visiblement il faut faire de la violence pour être écouté, il peut avoir l'indépendance ou même l'autonomie, c'est exactement ce qu'on va faire si on n'a pas ça dès le mois de janvier 2020 euh, en décembre 2022 il a dit on va y aller all out avec des trucs violents et tout ça c'est la première chose la deuxième chose euh, Emmanuel Macron air méprisant comme à ses habitudes, a dit que ce qui se passait en Corse était, oui, était bon était grave, il a fait comme ça, mais il a dit, mais il ne faut pas oublier que le préfet il a été mort, il a dit, et aussi, il a dit, mettre les drapeaux en berne, c'est une grosse euh, erreur de la part des Corses d'avoir fait ça, vis-à-vis vis -vis de, de, de, de la mort dans les des colonnes Au lieu d'apaiser les, les, les tensions, d'apprendre à fermer sa gueule et d'essayer de, de calmer la chose, non, lui, il remet de l'huile sur le feu. Alors maintenant, Emmanuel Macron, il a deux gros problèmes, des deux tailles. Hein. Déjà, les violences en Corse vont recommencer, mais ce n'est pas des violences à la Gilet jaune, hein. parce qu'ici en Corse, ce n'est pas la Gilet jaune, ce n'est pas on crie, et on pousse un petit peu les CRS, ici ça va être cocktail Molotov comme d'habitude, bombe agricole, c'est exactement ce qu'ils ont tiré le jour, hein. bouteille de gaz carrément jetée, parce que attendez, quoi, quand que... je vais revenir vite fait sur les manifestations qui s'est passées en Corse. Il y a eu 120... Je ne sais même pas si vous vous rendez compte, 120 CRS qui ont été mis sur le tapis en l'espace d'une journée. 120. Il y a eu carrément le directeur de, des CRS, le responsable, le haut responsable, qui a dit de ma, de ma carrière entière, je n'ai jamais vu ça. Il a dit il y a eu 120 bonhommes qui sont tombés en une journée. 120. Il a dit j'ai vu des cocktails Molotov, des bombes agricoles, j'ai même vu une bouteille de gaz avec des clous tout autour qui a été jetée sur les CRS allumés. <rire> la totale, ils ont même réussi à déshabiller un gendarme, le mettre à poil et prendre son âme de service et le braquer avec donc pour vous dire et ça, ça c'est le début, maintenant qu'il est mort je vous dis pas, les, mani les manifestations comment ça va y aller plus les attentats qu'il va avoir euh, les... ça, va être, ça va être la folie, mais ça c'est rien ça ça c'est rien, comme je vous dis maintenant ça donne des idées aux indépendantistes bretons basques et de Normandie. Eux, ils attendent que ça. Et ça fait des années qu'ils ont les yeux scrutés sur la Corse. Parce que, eux, comme ils sont vraiment, euh, comment dirais-je, main dans la main, ils partagent exactement les mêmes idées. Comme ils ont vu que, visiblement, cet état euh, politique despote, ce, ce, ces gros charlots, il suffit de faire de la violence pour avoir gain de cause et pour, avoir, pour être écoutés, ils vont dire Attendez, il n'y a pas de problème. C'est exactement ce qu'ils en ont, d'ailleurs. Ils sont passés sur, sur le Figaro ce matin. Ils disent. Mais si visiblement il faut faire ça pour être, être écouté, on va faire exactement de la même nature et de la même violence, il a dit. On ne va pas parler, on ne va pas juste simplement gueuler, ça va être de la même violence, de la même intensité, ils ont dit. Donc là, en ayant agi comme ça, et en continuant de mettre de l'huile sur le feu, et en, euh, en laissant ce despote de Macron au pouvoir, ça va faire une, une méga méga manifestations dans tous les domaines, dans tous les endroits de France, les CRS, les, les gendarmes, coups vont être débordés. D'ailleurs, il y a même plein de CRS qu'ils ont dit, il a dit qu'ils ne veulent plus venir en Corse. Ah non, non, il y en a plein qu'ils ont dit, non, on ne vient pas ici. Là, ils en ont envoyé 800, mais ces 800 autres, ils ont essayé de, de renouveler, mais il y en a certains qui ont dit qu'ils ne veulent plus jamais y revenir. Il a dit, ils se sont pris une déculottée, ils ont dit, d'ailleurs, d'après le directeur de, même de la, de la police, de la CRS, ouais, de la police, CRS il a dit... Ce qu'on avait en face, il a dit, c'était plus des manifestants. Il a dit, c'était carrément une guérilla armée. Il a dit, c'était, c'était des, c'était des guerriers quoi. Il a dit, euh, euh, ils étaient armés de fusils, de cocktails motopes, de bombes et tout ça. Il a dit, ils étaient protégés. Il a dit, euh, les mecs, ils étaient ultra organisés. Il a dit, les gilets jaunes à côté, il a dit, c'était des enfants de cœur. Hein. Ah oui, l'ont dit carrément, l'a même les, les, les, les black blocs, hein, c'est ceux qui tapent, qui cassent, en les, dans les manifestations, il a dit à côté, c'était des, des enfants. Il est passé sur RMC, si vous ne si vous si croyez pas, écoutez sa, sa, son, son allocution, c est, il est passé devant euh, de Malherbe, là, la, la, la journaliste, l'autre vendue là, de Macron. Il a dit, hein, c'était d'une violence, il a dit extrême, il a dit, je n'ai jamais vu ça. Hein. Donc, et ça, et je vous dis, là ça va, ça va recommencer de plus belle, parce que maintenant qu'il est mort, je vous dis moi qu'ils ils l'ont méchant. Alors, hein, ils ont. Mais ça ne va pas être tout. Ça va être aussi les bretons. Parce que vous ne croyez pas que les bretons, c'est d'étendre. Hein. Parce que là, jusqu'à présent, les indépendantistes, ils il faisaient un peu profil bas, un peu comme en Corse. Hein. on les entendait plus tellement. Mais en vérité, c'est pour se réarmer. Il faut et pour, et pour se remettre en position. Et là, comme ils ont vu qu'en Corse, <rire> ça, ça, ça a donné ça. Ils ont dû dire, mais attendez, attendez. Ils, ont eu ils vont avoir l'autonomie simplement en faisant des violences. Mais on va y aller au la-out, nous aussi. Hein. Ça va, ça va être direct. Hein. Ils, ils ont déjà annoncé. Là, pas, je ne fais pas des extrapolations. Ils l'ont annoncé ce matin. Il a dit, ils ont donné un ultimatum à l'État. Il a dit si en décembre 2022, là, décembre là, s'ils n'ont pas l'autonomie ou s'ils n'ont pas euh, un référendum, quelque chose qui leur donne l'autonomie, il a dit ça va y aller en violence extrême. Donc voilà. Ce jeu... Pour résumer, ce gouvernement de Macron, regardez la merde. Regardez le bordel, regardez le foutoir, regardez les, tout ce qui se passe depuis qu'il y est. C'est ça que je veux dire. On a, on a parlé justement à Eric Zemmour, on lui a demandé son avis. Lui, il a été beaucoup plus modéré, beaucoup plus intelligent, il a dit oui. Il a dit qu'il y a eu un, il y a, il y a une, un immense dysfonctionnement de l'État. Les djihadistes, ils n'ont rien à y faire. Moi, j'aurais fait le rapprochement des prisonniers, je les aurais remis dans une prison en Corse pour que les familles puissent les visiter. Enfin, il aurait apaisé la chose, le type... Il aurait apaisé la chose. Il a dit, je respecte également les cultures, Corse et tout ça, même Breton, enfin ce que vous voulez, hein, toutes les régions. Il a dit, j'aurais apaisé la chose. Là, là c'est nada. Petite parenthèse pour au niveau des Bretons. N'oubliez pas que Yvan Cologne a sa mère qui est Bretonne. Il est mitigé, il n'est pas à 100% Corse, c'est son père qui est Corse et, lui, et sa mère est Bretonne. Donc je peux vous dire moins que les indépendantistes Bretons, ils l'ont ils ont aussi, ils ont, ils ont aussi dans, en travers de la gorge. Je peux vous dire moins. Donc ça va, ça va augmenter encore plus la violence vis-à-vis -vis de ça, parce qu'eux aussi se sont touchés du coup, par le coup. Ils se sont touchés indirectement, mais ils sont touchés quand même, parce que sa mère est en bretonne. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, pour vous dire qu'au final, ce gouvernement, il faut absolument qu'il dégage. Absolument qu'il dégage. Il ne faut surtout pas garder un gouvernement comme ça. Après, qu'on aime ou pas le personnage Yvon Colonne, qu'on le soutienne ou pas, même si entre nous, quand vous voyez... L'enquête, comme elle a été bâclée, euh, comme le tueur, quand, en vérité, faisait 1m80 par rapport à la balistique à l'époque, il savait dit, alors que Yvan Cologne ne fait qu'1m60, que Yvan Cologne savait énormément de choses secrètes par rapport au trafic d'armes qui a été fait, orchestré par la France avec l'Afrique et qui avait. Beaucoup de personnes imminentes, même ceux du placé en ce moment du gouvernement ou des anciens présidents qui, étaient, qui avaient les mains dedans et qui savaient énormément de choses dessus, forcément, il devait être assassiné. Déjà mis en prison et ensuite, il a été assassiné pour éviter qu'il parle à sa sortie. Donc, quand vous voyez ce genre d'individus, de, de, quand vous voyez ce, cette, cette espèce de, de, de pourriture qui se passe à la, à la tête du gouvernement, ne vous attendez pas. Qu'un type comme Macron, qui est une pourriture finie, vous voyez les, les cas de Alstom où il a vendu aux Américains, où il s'est engrangé des millions d'euros de bonus, où il a revendu des, des, des journaux comme Le Monde et tout ça, il a fait, bah, je vous dis, il y a un livre sur lui, hein. si vous lisez ça, c'est à... écœurant, ce type-là est une pourriture finie, avec Pécresse, son mari, euh, il y a, il y a euh, comment il s'appelle déjà, Sarkozy, cet escroc avec et tout, c'est atroce, atroce. Ne vous attendez pas qu'il y ait la paix ou que ça va aller mieux. Là, ça va s'embraser aux trois quarts de la, de, la, de la France, ça va être des manifestations violentes, mais même les gilets jaunes, voyant que encore ça se passe comme ça, et qu'il suffit, et pas, pas qu'il suffit, je veux dire, que pour, pour avoir gain de cause, il faut, faut, faut monter la level, il faut euh, augmenter le, comment on dit, la violence des manifestations, je peux vous dire moi qu'ils vont copier. Parce que faire des cocktails Molotov, c'est très facile. Faire des bombes agricoles, c'est très facile. Bombes agricoles, si vous mélangez de, du gasoil ou du super avec de l'engrais, ça y est, vous avez une bombe agricole, vous mettez une mèche et puis voilà. Donc c'est extrêmement facile à faire, pas d'être un artificier pour faire ça. Par contre, quand ça explose, ça vous fait péter une, une, une souche d'arbre. Hein. Donc euh, tout ce que je vais vous dire, c'est que ça annonce vraiment des jours sombres, de violence extrême c'est pas malheur, il venait à repasser Macron. Tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je vous remercie de vous m'avoir écouté d'avoir euh, écouté ce podcast, Ce n'est que mon avis, bien sûr, hein, ça ne tient qu'à moi. Je ne cautionne pas du tout les violences, bien évidemment, ni les assassinats, ni quelque autre chose. ou euh, euh, Voilà, tout, tout acte de violence, quel qu'il soit. Hein. Bien sûr, ce n'est qu'un qu podcast explicatif de mon avis et par rapport à la situation. Maintenant aussi, il faut faire preuve d'intelligence et voir les choses comme elles sont. Allez sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous, une bonne journée. Ciao, ciao.